Bonjour à toutes et tous. Quelques mots pour dire tout mon soutien à la liste logmichélique citoyenne dans cette dernière ligne droite de la campagne des municipales. Les listes citoyennes se sont multipliées un peu partout en France. C'est la traduction de la volonté des citoyennes et citoyens de s'impliquer, de s'engager. La traduction aussi de la prise de conscience citoyenne de l'urgence à agir parce qu'il y a urgence à agir. En fait, il s'agit de faire revivre la démocratie directe, ouverte et citoyenne en réponse à toute forme de résignation ou de renoncement parce que ce n'est pas le moment ni de se résigner ni de renoncer. Cet engagement de plus propose quelque part la réconciliation entre le politique et la population. Si je devais donner quelques conseils en fonction de mon expérience d'élu local, puisque j'ai été pendant... 18 ans adjoint au maire de Saint-Nolphe, puis maire de Saint-Nolphe pendant 19 ans. D'abord, je voudrais à toute l'équipe euh, logmichélique citoyenne, au sens large, euh, saluer votre engagement euh, vers ce qui est le plus beau des mandats, le mandat municipal. Il est en lien direct avec la population et permet de mener des actions concrètes. Plus que jamais, le pensée global pour agir local est d'actualité. Moi, j'ai beaucoup apprécié de travailler dans une démarche Agenda 21. Celle-ci reste toujours d'actualité pour mener des politiques innovantes et audacieuses, en associant la population et en instituant sur le territoire communal une culture du débat. Cela, je l'ai beaucoup apprécié. Alors, si j'ai un conseil à donner aux gens de l'Op Michélique, c'est le moment ou jamais de vous bouger pour que les choses bougent aller voter à le premier acte de la démocratie. Et à l'Ogmichelik, la population a l'immense chance d'avoir le choix. Trois listes, trois orientations différentes, trois méthodes différentes, dont une particulièrement différente. Alors qu'est-ce qu'on peut souhaiter une forte participation citoyenne à l'Ogmichelik et que ces populations osent voter pour un projet porteur d'avenir, celui de l'Ogmichelik citoyenne alors euh, bonne chance et à très bientôt avec tout mon soutien.